C'est moi qui compte je fais pas confiance à quelqu'un qui n'a pas de visage. Tu as un rôle essentiel, parce qu'au début du jeu, euh, sniper c'est très fort. Mmh. Yeah, parce qu'après, je suis nul. Moi, je joue un clap-trap avec une pelle. Qui joue le clap -trap avec la pelle voilà. Seb, tu gênes Dans le dessus hein, évidemment. Merci ah. Ah. Si. Substitue de relation amicale Substitut de relation amicale voilà. toi-même Eric Cartman dans son spiket. Oui C'est la même voix. Oh! oh. Non Je suis du groupe en faut pas que je meurs Ha ha ha <rire> <rire> This way to nice. Oh C'est quoi ça Mais d'habitude Mathieu il ressemble à une espèce de grosse baraque de 2 mètres et d'un mètre de large Moi j'ai plus l'habitude Très bonne manière de désactiver... Non Pourquoi tu vas là-bas Non <rire> mm -hmm. Ça y est, l'autre elle vient de découvrir les magasins Euh recule Recule Recule Recule Of course, I forgot. The house power box stopped working after Claptrap attempted to integrate with it. Quoi? Les poubelles sont moins intéressantes dans le jeu, Avant, on trouvait des armes Passe vite la clôture, Tu survivras si tu traverses assez vite. Tu survivras si tu traverses assez vite. Elle est vraie sa blague ou? Oui. Non. Est-ce qu'on peut pousser Anaïs encore? Non. Ah non, on peut plus. Zut. Ah oui, oui, oui! Qui a rarement des trucs intéressants! Mmh. Mmh. Sympa de pas attendre les autres, euh, Florian! Beoir! On y va, Naïs, parce que là, les autres ils partent sans nous! Non, j'ai suis c'est C'est rigolo! Oui, moi je m'emmerde! Non, mais en fait, faut que je m'habitue au perso, parce que là, clairement. Voilà, je. je suis oh, un peu ouais. trop dans le mode lilith! Mais... Elle, de... ouais. elle de moi! Comment... Elle moi! Comment est-ce que vous d'ennemi à portée? Oh, on est deux en fait. Ah mais ah, oui d'accord. En fait, euh, ok on est vraiment dans deux endroits très différents. Oui c'est ça. Coup de griffe. Vas-y. Ouais euh... il y a plein de trucs. Oula qu'est-ce qui se passe J'ai ramassé un truc je sais pas ce que c'est. Oh. On a perdu Anaïs dans les boutiques Ouais ah bah ouais. C'est euh, battant nous on, on, on vous me laisse faire les boutiques une fois Juste euh... Non. Comme mon personnel est de toute façon à moitié à poil et qui s'est retrouvé euh... Ah Pourquoi ma grenade elle va pas tout droit En fait ça file de l'XP quand je vous soigne. Mourez s'il vous plaît. oh <rire> Maliwan, one, Mali one, je sais. du cul te dit bonjour. On a boom et vroom. Ça c'est du nom. Arrête de bouger. Euh, si vous pouviez d'abord tuer la grosse Bertin, ça va aller bien. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce ah. euh, que je fais pas oh. attendez moi Ah, Il est ouvert, ah oui. ouais <rire> oh, Mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il mange pour faire ça quoi Victime de torture à vie. Moi je dis ça a l'air d'être bien comme proposition. Pionnette en plus. <rire> Non, mais il est con! Merci! C'est pas Euh, c'est normal que j'ai plus de points de vie? Les soins? Oh! En tout cas, il a le sens de la mise en scène! Non, c'est pas Capitaine Flamme! mais il n'est pas de notre galaxie! Wow. Ouais, apparemment il t'aime bien. Ouf Ah Merci. Bah il faut qu'il <rire> oui, y faut plus ça. Vite, vite, vite, vite, vite Bon, oh, bon, oh, bon, oh, bon, oh. bon. Il est trop proche, bon. Second souffle. Merci, je sais pas qui. Merci. Ah merci à sauver. Ah mais j'ai plus de bouclier non plus hein. Aïe ah, ça c'était mon... ça c'était mon lot. Seb, sois pas ça pressé, je l'ai parlé Non, non, il a pas de véhicule, ça c'est un piège. a véhicule Non, elle a pas dit véhicule. C'est bon Pas you. besoin. Oh Pas besoin. Qui me l'a buté Seb Mais c'est Anaïs Méchant qui Non, c'est Seb. Anaïs arrête de marteler ce pauvre clavier, il ne t'a rien fait. Arrête de marteler cette boule touche! Oh là là, oh, on est pressé! Mais attends, c'est Anaïs qui conduit ou c'est Seb là? C'est pas moi! Je sais pas, ça fonce dans des murs! Euh, moi je sors de là, ça a explosé! Ça a explosé! Ça explose aussi quand on est pas dedans! Il hey, est dingue! Et l'accouplement c'est interdit. Allez. Non mais la technique de déplacement de Borderlands 1, je suis sûr qu'elle fonctionne dans le jeu, hein, faut tester. Tiens, qui est là pour tester euh, Mathieu. Attends, on va voir si on peut tester ça. Ouais, regarde Un hein. gauche Ah merde Attendez-moi Je discute avec les PNJ court. Oh, court. Parce qu'on te laisse derrière c'est un allié celui-là. Ouais, c'est bah arrête de courir. Ah, le <rire> Ce cactu... jeu il se rush très bien, mais du coup les autres ils profitent pas. Ah, mais le cactus quand on tire de. Ah merde Quand on tire sur le cactus, ça envoie des éclairs Et ouais Et ouais Ah mais c'est. T'avais pas dit que les cactus ça pique Mon dieu, comment tu conduis Elle est trop belle, ma gueule. Ouais, ouais, je conduis mieux que toi, hein Euh. Oh, <laughs> Now if you're here to kill me, you should probably know you'll never take me alive, you robotic son, bitch. Looks like it works to me. I'm starving. I want to eat your babies. Son, this might sting a bit. 1900... Frapper, 1000, 30, non, 139 377 roches marron. Une courte incision juste sous le Non, c'est le... pas comme ça. Courte incision. surtout T'es en train de le tuer là. Juste. Alors. Oui, le Bail, moi. Quoi? Quoi? Ah merde, pardon! <rire> moi je vois une cible, je tire! Attends! Chut! Ah! <rire> S'il faut que je commence à parler lentement pour que tout le monde me comprenne, on va pas le faire! Alors, ah. Ah, mais même quand tu parles lentement, ça saccade! 1, 2, 3!